Apocalypse. Euh... Prochaine quête Apporter l'insuline à... Au... à son frère là? Ouais, si tu veux. Ouais. Vas-y on la met. C'est trop de sucre. Hein. Ouais. Mais ça me met rien de. Tu l'as mise aussi mmh. La mise to... aussi Oui, oui, je l'ai mis. Faut prendre la voiture. Okay. Vas-y, conduis, conduis. <coughs> euh, si toi t'as les petits pointillés, moi je les ai pas. tout droit passe à gauche Better. It's always worth taking a look. Non T'es mort. mort. Clé faible. <coughs> Non, c'est derrière. Ce truc, c'est là, j'arrive. Ok, trouvé un point d'interrogation, un point d'exclamation, ouais, d'accord, ouais, on pourrait de la même chose en fait. She, right? Thank you. Ah, il bave et tout. la bouche. Une cabine des bungalows. Il euh, y a deux mains rouges en fait. Ouais, c'est qu'il doit y avoir un truc. Deux mains rouges ou ça Bien. Moi, j'ai pas de mains rouges ici. Hein. Là, dans le bungalow Là ici il y a un rang rouge par là-bas. Ah le rang rouge, ouais. Et t'as un mien rouge juste à côté. Ok, moi bon, je fais du hors-piste complet. T'es là Ouais je suis tombé moi. Ah je suis dans la voiture. Euh... J'essaie de te rejoindre mais j'arrive. Je suis tombé dans la... C'est bon Vais. Je comprends pas ce qu'on rouge là. c'est pas là. C'est Sinamoy. C'est là-haut, hein. <rire> Ouais. ouais je crois. Bah ben non. C'est lui là. Oh merde, mais non, c'est où Non, ça en va. Ouais, je suis devant là le point rouge. Cinema, il peut... vous... on peut toujours pas lui parler, tout ça. Non, mais il veut qu'on aille chercher les briques de... de jus là. Oui, mais on peut pas les porter. Ah, si, on peut les porter, on peut les prendre. Hein. Bah si, il faut... Bon, écoutez quoi, on prend les bagnoles, on va aux stations service. on va emmener ces briques à la fond. Hein. Et euh, les mains rouges, je crois que c'est les briques. Alors attends, sinon, on a quoi comme cap On a fait celle du bordel, là. Euh... Ah bah, il nous reste plus qu'en secondaire, il nous reste plus... La bouteille de champ, il nous reste de l'eau pour qui, mais ça c'est répétitif Non, répétitive. Secondaire, il nous aura ru rupture de stock et night walk. Ouais, parce que vous, vous arrivez dans la jungle. Bah, on se met night walk, non Ok. Ok, sur cette quête. Voilà. Bah moi j'ai pas de... Apparemment ah, bah, elle, est... elle est à côté. On hein. dit 72 mètres. Bordel. J'ai sauté, hein. Oh, J'ai sauté. Tu as sauté par où Par en bas. Par-dessus le truc. D'accord, je pas capté. Mais euh... oh j'ai plus la quête. Euh, moi, apparemment, c'est devant. Il y a 45 mètres. Ouais, je te suis alors, parce que moi, j'ai voilà. plus euh, le point. J'ai juste écrit. Euh... Non, j'ai plus rien. Oh. Voilà. Moi, j'ai plus rien, là. Hein. Oh, je comprends. Bon, j'ai 33 mètres, mais c'était là-haut, apparemment. C'est bizarre cette histoire. On va suivre la plage là. <t 'en> Et là on fiche la peste là De toute façon, il n'y avait pas un qui était pris au piège par là Ah euh, si Il était sur le bord de l'eau. Euh, ça hein Ouais niveau 2, je sais pas si t'as le niveau 2. Si. Ouais, vas-y. Bâton sauvage. Ouais non c'est pas intéressant le bâton sauvage. Ouais elle est niveau 7. Hein. Voilà le point là, il était -il là-haut, tu vois. Par là. là, je vois 33 mètres, 34. Moi j'ai un, un point à 57 mètres, 46 mètres. C'est tout ce que je vois. Yeah. Chalier. Pitié quand même dire que c'était des vacanciers comme mmh. nous. Bah ouais. 45. 40. Moi j'ai pas là, j'ai rien. Je te suis. Ouais. Bah suis-moi, suis-moi. Et sous ma gueule ça me renvoie vers le lifeguard. Je vais essayer un truc, mais non, c'est. Euh, je comprends pas là, le, le point d'intérêt que ça met, je, je, je le capte pas. Il y a un point blanc là-dedans. Ah, oh, bah, no c'est pour avoir des cocktails hein. ouais c'est ça c'est pour avoir des cocktails molotov Putain, ça c'est chiant par contre bon, vas-y je vais le tirer encore hein. ok voilà j'ai obtenu des cocktails molotov donc le point blanc il a dégagé et la cible elle est en bas C'est là où on doit mettre les packs de jus en fait. packs de jus de la station Ouais. Et si ouais, mais on avait essayé, ouais. si avais essayé de piquer. Ouais, mais on pouvait pas sauter avec. Non. Euh, mais là, maintenant, ça se trouve, le mec il va nous ouvrir la... la porte. Parce que là, franchement, tu sais quoi night, night hawk là, il est en train de nous soulever De quoi euh, euh, la, la quête, la night hawk. Bon, je vais aller sur la carte. S'il y a quelque chose d'affiché, parce que.. Voilà. Euh, bah, je vais prendre bah, la, la première, hein, la quête euh, beau butin là, pour les stations essence. Hein. Ah mais t'es reparti dans les principales Oui, la quête principale, parce que euh, rupture de stock, ça sert à rien qu'on la fasse. C'est euh, d'aller chercher de l'alcool là et de lui donner à l'autre là. Mais à toi, à toi de conduire. Pardon oh. À toi de conduire. Ok. Mais chacun son tour. hein. F... Ouais. Et je suis là, hein, dans la voiture. <rire> ouais, dans celle-là. Et pourquoi on prend pas l'autre qui est déjà prête à partir Mais Elle est prête à partir, dans celle-là. C'est la tienne qu'il va falloir que tu fasses une marche arrière ah ouais mais bon ok vas-y attends je vais essayer de passer, regarde. Ah, Oups Les oh, stations essentielles sont le Bouffer, je crois, hein, parce que dedans. Euh... J'ai dit l'autre, il s'est fait bouffer parce que dedans il y a des onzons. Non. Euh, par Pas moi puisque j'ai mis le truc enflammé. Je l'ai mis il y en a dans la voiture. Hein. Quoi Le, le jeu de pack de jus là Ouais. Ah d'accord. Il y en a qu'un seul donc, qu Il y a un vénère là. Pardon Il y a un vénère. Donc tu mens, c'est m'énerve vénère. Non c'est bon, je, je suis... Il y en a plus là. prendre. On va un mis dans la voiture, la caisse, regarde. Et ouais, ouais, j'ai vu, ouais, elle est à l'arrière. Euh, tac, tac, tac, et maintenant l'autre, elle est où ah Il y a des trucs à prendre encore, c'est bizarre. Bah ben non, mais c'est le qui le le m'indique. Il y en a un autre. Il y a une main rouge à 500 mètres. Ouais. En tout cas, dans la station, il n'y a plus rien, j'ai fait le tour. Sauf qu'on ne peut pas y aller en voiture. Ah, on casse les pieds, ça. Ah chaud on ne peut pas y aller en bagnole. Ça serait trop simple si tu pouvais tout faire en voiture. Bon. On se souviendra qu'on l'a laissé là parce que. Euh. C'est pas par là. Bah euh, ouais, ça un gars. 21 mètres. Je suis tué tu, tu es tout seul. Tu t'es tué tout seul Tout seul Quand t'as fait bah Ouais. Bah je suis tombé du bordel. Ouais, il faut passer par l'hôtel. Je vais passer par l'hôtel, tu pense Ouais. C'est bloqué, sinon. Attends, attends, attends, attends, attends, arrête de courir. Je vais mettre la carte parce que je l'ai vu, le truc, euh, sur la carte. Là, mmh. nous, on est là. Ok. Nous on est là. C'est une partie qu'on n'a pas découverte de la carte euh, où est le... Voilà, alors, le, la cible, le rond rouge là, avec la cible, c'est déposer l'objet. C'est là où on doit déposer le, le jus de fruits, euh, machin. Voilà. Et c'est bon, je ne sais pas où passer. On va reprendre la bagnole. Mmh. On va reculer. Ça ne sert jamais de la carte et on doit pas le faire euh, plus souvent. Alors est-ce que je peux mettre la carte Une fois que je suis dans la... Non, quand je suis dans la maillot, je peux pas mettre la carte. Ah, ça sauvegarde Hein Non, moi ça va pas sauvegarder. Non, non, ça va me faire un truc euh, bizarre en hein, bas. Je vais sortir de la voiture, je vais mettre la carte tranquillement, je vais sortir de la voiture, je vais mettre la carte, il me semble que c'est par là que je prendrai. je vais te dire ça dans deux secondes, tu vérifies, hein, tu me couvres. pourquoi je peux pas, alors ouais c'est ça, il y a un point d'intérêt pas loin, hein. en fait c'est ça, après on tourne à la première à gauche, et on continue bah, toujours tout droit, ça tombé. Est pas bon, mais... C'est pas bon, Merde. Comment Merde, à monter derrière moi. Je On est Mmh. On a déjà fait ça, non? Ok, ouais, on a déjà fait mais. Et euh, euh, c'était sur l'autre partie, quand on se rappelle quand on avait vissé euh, là. Et il euh, y a plein de vilains babous qui vont arriver en, en beauté. De mémoire. Ah. sorti lui hein pardon attends Ouais, ouais, bon, ouais, ouais, ouais, Allez, sinon on s'arrache. Ah là là là ouais, ah Ah Ah ouais, ouais, ouais, ouais, j'ai dit bon, j'ai un petit coup de soif. C'est moi qui en va. C'est la fameuse arène ici en fait. Là, je sais plus. On avait regardé. Nettoie peut-être avant. Non. Vu Que je n'ai plus beaucoup de life. Vu que je n'ai plus beaucoup de life. Hein. Oh. Oh. Il y a le gros Vénère. Ah. Oh. Oh. éteignez l'interrupteur. Interrupteur. Toi, tu es où toi Tu es là-bas Mais dans la station, il fallait éteindre l'interrupteur. Mais j'étais gentil, tu, tu, tu peux me tenir, parce que encore dans la voiture. Je suis en me muser à faire le tour. Moi, je suis en train de me muser à s'écraser un camion. Mais j'éteins l'interrupteur, pourquoi il s'est rallumé Qui a fait un Là il est éteint. Faut il faut sur aller sur le toit je crois. Je sais pas, je que je me suis électrocuté moi la première fois. Voilà. Il y a un délire, faut aller sur le toit, il me semble. T'as marché dedans. Queen pas. Ouais. Non, non, non, non. J'ai juste mis le pied dessus. Ah, ici ouais. je c'est C'est bon, je trouvais. Ouais. Oh. Jeter un truc. Ah, ah, pas... ah. Oh, je suis mort Délai avant récupération. Il est très difficile de survivre à un combat. C'est nouveau ça Ah. Parce qu'on est morteux dans le temps. Un cocktail molotov, t'as pas pour lui balancer Je suis en train de. Sinon moi j'en ai mais j'sais pas, pas, je sais pas. j'arrive pas à le.. Ah c'est bon. Ouais. Essayez si, de couper l'interrupteur, c'était bien parce que, euh, en fait, après tu pouvais ouvrir la porte. Pourquoi j'entends gueuler à chaque fois que j'arrive ici Parce qu'il y en un, a une un... qui m'a attaqué là. Non, non, j'entends un, un balèze gueuler là. Ah, il y a l'échelle. l'eau. Éteignez l'interrupteur A, éteignez l'interrupteur B. Mais j'ai éteint les deux, hein. bah, Apparemment, non. Ah, ah Je me suis tué. <rire> Je me suis complètement voté du toit. Hein. Je te passe pas par là, hein. Je me suis voté du toit du toit en beauté, moi. Il doit l'introductor euh, B, il est là-bas. Il est là-bas, je l'éteins. Il est éteint. Regarde. Ah bah, ouais ouais ouais. Et, là. Okay. Et le B euh, le B c'était l'autre dans l'autre truc on l'a éteint Ah ouais C'est vrai que je capte pas là qui court comme des Voilà. Ah il ah, y a un gros pabot qui est revenu là. Oh, il est là où, il est sur le toit. Non il est là. Et là où Là où on était dans le garage. Non oh, il a repas. Ça se fait, non, c'était pas, pas un gros, c'était un petit. Ah, bah, non, il y a un gros qui a repop dans le garage. Je te confirme, ouais, confirme, ouais, je suis mort. Toi aussi, bah, ouais, pareil. Je comprends pas, on a éteint deux trucs, pourtant Ouais. Le problème, c'est qu'on sait pas quels sont les interrupteurs. Ça, c'est le A, ça, c'est... Parce que là, sur la quête... Hein... Ok, il y a noté, éteignez l'interrupteur A, éteignez euh, l'interrupteur A. Terminé, éteignez l'interrupteur A. Éteignez l'interrupteur B, terminé. Il faut qu'on éteigne l'interrupteur C. Et où Bah, bonne question, je sais pas moi. Je sais pas où il est le C. Je vais voir sur la, sur la map. Hein. À part là, mais il y, dans... y a que dans ce bâtiment. Il est pas sur le toit là-haut Il y a que ce bâtiment là qui est relié en fait. Ah, non, il est, au bout de la, il est au bout de la route. Il est à côté du. Euh, L'interrupteur C. Il est au bout là-bas. On peut le chercher pendant des, des heures. Ah, il est sur la route là-bas. Ah, attends. Hop, deux secondes. Mmh. Non, c'est pas par là, c'est à l'opposé justement. C'est sur la route principale. Il ne faut pas marcher sur l'électricité. Le... Hein. Je vais passer par là. Euh. Ouais. Je vais faire le tour. Ah oh, il est revenu à l'intérieur. C'est pas grave, on l'a éteint. sur la scène oh, <sighs> Pas une vie du... ou pas a... Ouais. Elle euh, monte alors. Je suis en train. de la vie conne main, tu vois. Pardon Je dis comment perdre de la vie conne main, je suis tombé. Ah bah ouais, tout à l'heure ça m'a tué. Donc, faut revenir à la voiture là. on oh. faut aller dans, dans la station de service maintenant. Derrière, derrière. C'est toi qui voulais hein. il m'est passé à côté. Ouais, il il m'a même pas calculé. Hein comme l'autre tout à l'heure. Mais un coup de pied il passe au travers du coup de pied il vient de t'attaquer toi. Ah, tout le monde est revenu, là. Ah, bah, ouais. On prend la voiture. Ouais. Mais elle est où Et là, là, là, là. Ah, mince. Je me suis pas du tout de côté. Mais c'est pas ça, là. Mais c'est pas grave. On s'en fout, elle fonctionne. Elle va écraser les zombies. Là, elle démarre pas, lui. Ouais, j'aime les écrasants marchant. se relève ou pas Parce qu'il a tendance à se relever, lui. C'est bon mmh. Et donc tout ça pour parce que là je comprends plus. Wow. Faut passer par le toit là non Ouais là c'est le toit mais faut qu'on aille tous les deux hein. C'est le bordel le toit, je le dis. Normalement il y a un gros le toit. Oh. tomber où J'ai fini dans la station service ah, ok je peux prendre le pack de jus mais euh... ah. un petit problème quoi je dis ça mais... je sais comment maintenant <rire> hé disait tu es tout seul Faut de con sérieux ouais ah, là j'ai fait tomber et puis euh... Euh, J'ai un petit problème technique. Là. Comment Pourquoi ça sent la merde ça Faut que tu viennes où je suis, sérieux. Je suis pas où t'es Je suis dans la station service. J'suis dedans, dedans. J'suis pas pour... T'es rentré par où Ah j'ai j'en je... je sais comment je suis rentré Voilà, je suis là, Parce que euh, moi j'étais bloqué haut, hein, il n'y avait pas de trou hein, comment t'as fait pour rentrer là toi Ah je sais pas, moi il m'a foutu une pêche et euh, j'ai euh, fini en bas. Là y'a plein de packs de jus. Il y a des canettes, tu peux même te prendre euh... Euh... Et... Bah, un seul, ça devrait suffire. Je sais pas, elle est où la voiture ouais. euh, Je sais plus laquelle c'est. Attends, on va en mettre partout. Mm. Non, mais il y, y a déjà un... là, ici. Il en faut quatre. Et normalement, il faut qu'on en mette... Euh... Non, pas quatre sur la montre. On nous en a demandé que deux. Il bah, y a quatre emplacements. Ah, Vas-y. Donc il s'est fait bouffer là l'autre de la station là Bah je pense ouais. Il y a des chances ouais. Ah ok viens voir, c'est là que j'ai atterri. Y'en a Tu vois, j'ai traversé ce truc là. Ah, ah ouais, t'as mis... Une bague dit... de jus là. Ah ok. C'est bon. Ah mais attends, il y a plein de trucs là. Bah oui, c'est pour ça que je suis T'as looté les caisses là en bas Bah ouais. Mais les 4 les sont de la voiture. Ah ouais, bah tiens, je vais mettre là alors. Bon je vois s'il y a pas de coca, mais y'a pas de coca. Et t'es un distributeur <rire> Oui, mais c'est bête, euh, euh... ouais, bête de payer 5 dollars alors qu'on a. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est bête de payer 5 dollars pour un coca, mais c'est bête aussi de mourir et de payer 200 dollars. C'est toi qui conduis Essaye de m'arnaquer, je te connais. Mais non, je sais même pas où il fait. J'ai pas la quête, je t'ai dit. Je peux pas la marquer, moi. Moi non, non plus, j'ai pas la quête. Là, faut retourner à la base, en fait. Attends on regarde la quête. Moi, j'ai pas la... Je peux pas la suivre. Je comprends pas. Bah, moi, non plus, je peux pas la suivre, là. Là, il faut retourner au... Comment on appelle ça Au, au poste de score. Ouais, ah, c'est un chérik. Ah ben voilà maintenant elle s'affiche mmh. Derrière Ouais non ouais, ouais, attends attends Attends Bah euh, mmh. oui mais faut que tu prennes la route euh... ouais, ouais tout droit Déjà à droite. Alors ah, là, on va le forge. Ouais, et c'est derrière. Je vais encore tranquille pour faire demi-tour. Pour ne pas planter la bagnole. On lui monte euh, les canettes une par une Bah je pense oui. Non, non, faut les prendre et euh, les mettre euh, là-bas à l'emplacement bleu de là. Ah oui. Mais je pense qu'il fallait en prendre que deux. Hein. Je sais pas, la voiture il y a quatre emplacements. Moi je suis bête et hein. Non tu es là il a... Ah là, j'ai le droit de poser la mienne quand même maman. Non, voilà, parlez à Cinamoy. Mm. Voilà. Cinamoy n'est pas chiant à mon nom, je suis pas là comme je disais non. Cinamoy. Cinamoy. Il est où, lui Il est là. Tu parles, je parle, nous parlons. Non, vous il faut que je t'attende. Vous parlez, il parle. Merci, mec. J'ai perdu l'espoir. C'est juste ce que j'ai espéré. every frequency I can in nothing, mate. Silence. No trace of their guy so he could help us. Dominic's trying to boost the transmitter, but who knows how long that'll take. Meanwhile, everything you bring disappears in a flash. We're almost down to nothing. I was afraid to even think about it. But I don't think we have a choice. I need you to go look for some town. Can you do this for us? Desire? Vivre dangereusement, et aider boy à nouveau. Il précise bien le « à nouveau », tu vois. Euh, moi, je pense ah, qu'on... Ouais. On démarre, hein On la démarre Ouais, ouais, vas-y. Ouais, ouais.